Nous sommes de plus en plus nombreuses à dire stop, stop au mépris, stop aux violences, stop aux inégalités salariales, professionnelles, aux emplois du temps partiel, sous-payés, en CDD, stop à une éducation, à la publicité, aux représentations sociales qui nous enferment et nous manipulent, stop à la pauvreté et à la misère que nous prépare la réforme des retraites, Macron. Nous avons décidé de dire stop, mais pas que. Car comme toujours, quand le couvercle d'une marmite saute, et les marmites, ça nous connaît, il n'y a pas de retour en arrière. Alors aujourd'hui, on se lève, on se barre, et on se bat. Nous les femmes, nous les femmes, nous avons décidé d'endosser fièrement une responsabilité de plus, une responsabilité fantastique, celle de réveiller les consciences Contre tous les mépris, peut-être parce que nous, le mépris, on connaît. Nous savons le reconnaître, le mépris. Nous le dépistons, nous le reniflons, même quand il est insidieux. Nous savons qu'un mépris en cache souvent un autre. Nous savons qu'il peut détruire, qu'il fait mal, qu'il peut tuer. Et contre le mépris, il y a du boulot. Le mépris qui nous prend pour des connes en nous qualifiant de grandes gagnantes dans une réforme qui va nous appauvrir et nous faire travailler plus longtemps dans des métiers sous-payés. Le mépris qui permet qu'aucune mesure radicale n'a encore été prise pour lutter contre les féminicides 151 l'année dernière. Le mépris d'un gouvernement qui assène un passage en force à la représentation nationale d'un peuple révolté, mobilisé, majoritaire contre sa réforme. Le mépris des puissants assis sur leur monde d'hier, productivistes, consuméristes, exploiteurs de la nature et des humains, ce mépris qui les rend impuissants à faire face à la catastrophe écologique qui vient. Le mépris d'un certain monde de la culture machiste et sexiste, exposé au grand jour à l'occasion d'une cérémonie de la honte. Alors face à tous ces mépris, à toutes ces surdités, ces impuissances à comprendre ce que montre la société, l'urgence sociale, écologique, démocratique, et de plus en plus féministes, nous les grandes gagnantes, les grincheuses, les coincées, les rosies, les connes, on se lève, on se barre et on se barre